Akib est étudiant à l'université Paris 8. il étudie le cinéma et a déjà réalisé plusieurs courts-métrages. Il commande son fauteuil roulant avec un joystick situé au niveau de son orteil. Pour commander son ordinateur, il utilise le même joystick grâce à ce petit boîtier qui commande la souris. Un bouton situé sous son menton lui permet de cliquer. Ainsi, il peut ouvrir une session, démarrer le logiciel dont il a besoin, un traitement de texte, un navigateur Internet ou un logiciel de courrier électronique. Pour taper du texte, il utilise un clavier virtuel qui s'affiche sur l'écran et qu'il actionne avec la souris en cliquant sur les touches. La fonction de prédiction de mots, comme sur un téléphone portable, lui permet de gagner beaucoup de temps. De nombreuses personnes utilisent des dispositifs de pointage alternatifs. Il peut s'agir, comme pour Akib, d'un joystick fixé là où la personne a de la mobilité. D'autres personnes utilisent une manette commandée avec la bouche, un dispositif de suivi de regard ou bien d'autres systèmes adaptés à leurs possibilités.